C'est la vidéo que vous attendiez depuis longtemps, on va parler de dopage, le dopage, c'est dans toutes les bouches de tout le monde, aujourd'hui on va parler de Ricky Garard, ce bon vieux Ricky Garard. Hello! Bienvenue sur ma chaîne! C'est Dunia, J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit, comme vous le savez déjà. Sur cette chaîne, on parle de crossfit, de prépa physique, de programmation, de la mienne, si possible. <rire> bien sûr. Non, je déconne, en plus, pas du tout. Euh, on parle des méthodes d'entraînement, du de tutoriel. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et d'actualité, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Pour regarder cette petite vidéo, il y a une condition. La première condition, c'est s'abonner. Évidemment, parce que ça suffit de regarder mes vidéos sans s'abonner. Ça suffit. Deuxième chose, c'est commenter la vidéo si tu as quelque chose à dire. Euh, je ne supporterai pas d'avoir des commentaires négatifs de commentaires déplacés et des choses sans contre des choses qui sont pas construites. genre donc c'est mort si j'ai des trucs comme ça je les supprime donc vous embêtez pas à, à distribuer la haine sur cette chaîne tout ça marche pas ça prend pas avec moi donc voilà euh, on débat euh, avec le plus grand des plaisirs à partir du moment où c'est constructif donc voilà parce que le dopage c'est vraiment un sujet euh, vraiment euh... une robe vraiment <rire> ah. C'est un sujet euh, qui suscite beaucoup, beaucoup de débats. Ah, et la troisième condition aussi, c'est d'aller voir ma formation. C'est obligatoire d'aller voir. Au moins, on se dit, je suis allée voir, ça ne m'intéresse pas, mais je suis allée voir quand même ce qu'elle proposait. Parce qu'elle a mis du temps à le faire, elle a, elle a hiberné pour ça, elle a pris du poids pour créer cette formation, juste pour la créer. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Allez voir, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. C'est ma formation. Alors, en ce moment, elle est en train de partir comme du petit pain, donc c'est trop trop bien, je suis trop contente. Euh, mais bah voilà, si tu veux faire partie de la team, de l'équipe, bah, va voir cette formation qui va te rendre à coup sûr plus intelligent que tes coachs. Garde ça en tête. Garde ça. <rire> bon, et du coup, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de Ricky Garrard. Ricky Garrard, ce bon vieux Ricky. Euh, pour remettre les choses à sa place, les gens qui connaissent pas Ricky Garard, c'est très simple. Ricky Garrard, c'est un beau gosse, déjà. Il est beau gosse, il est beau gosse de ouf. Et donc, Ricky Garrard, c'est quand même quelqu'un qui nous a pris pour des imbéciles. Voilà, on va dire ça comme ça. Il nous a pris pour des imbéciles. Euh... Ce bon vieux Ricky. En fait, Ricky, c'est comme quelqu'un qui a fini troisième des CrossFit Games 2017. C'est une machine de guerre. On l'appelait l'Outsider. C'était le mec qu'il fallait suivre. Il démontait tout le monde. Il était pas loin de Batman Freezer. Il y avait de l'enjeu. Il y avait du. C'était trop bien. Franchement, cette année-là, c'était super on n'était pas bien. On stressait un peu parce qu'il y avait du niveau et c'était super cool. Et lui, ça se voit, il a faim dans ses yeux, tu vois. Moi, c'est ce genre de personne que j'adore coacher, que je recherche un peu. C'est des mecs on... ils ont faim. Ils ont faim de compétition. Ils ont faim de gagne. Et, et lui, il avait ça. Lui, il avait ça. C'était incroyable. Et en fait, bon, moi, je connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je, je n'ai pas suivi les on-dit parce que ça m'intéresse pas. Cependant, j'ai suivi juste la vérité et donc il a euh, été pris euh, positif donc euh, euh, sur un test de antidopage juste après la compétition et donc euh, crossfit a décidé de le bannir pour quatre ans de compétition et voilà, ça a fait beaucoup polémique parce que, bon, c'était un peu l'effervescence de CrossFit Game à l'époque. Il y a 4 ans, ça commençait un peu à faire du bruit, pas autant qu'aujourd'hui. Euh, et puis, les gens s'identifiaient pas mal à lui. On était très contents de le voir arriver dans le game. Et puis, boum, quoi Et boum Et en plus de ça, il y avait un, un documentaire qui était sorti sur Netflix d'ailleurs qu'il y ait plus, je sais pas pourquoi il l'a enlevé. Et en fait dedans il euh, y avait plein d'interviews et à un moment donné, bon c'est peut-être sorti du contexte hein, franchement je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que bah on le voyait très clairement expliquer que le dopage était pas bien. Bon c'est sûr qu'il est s'il est dopé il va pas dire que c'est bien mais dans ce cas là tu es un peu la question tu vois parce que là si c'est pour dire oui, le dopage, je sais pas bien, mais bon voilà, euh, euh, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dope pas parce que sinon j'aurais honte vis-à-vis -vis de mon père. C'est pas les choses que tu dis quand tu sais que t'es dopé, je pense en fait. Si tu sais que t'es dopé, tu la joues un peu. Euh... <rire> Tiens, tu, tu dis rien. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, je me dis, je vais et Je sais même pas quoi ça ressemble. Mais si j'étais dopé, si j'étais une grande athlète et que j'avais euh, pris des trucs. Il y a forcément un moment donné où tu te dis que tu vas peut-être être pris, en fait. Et si tu es pris, il ne faut pas trop euh, que les gens te voient comme un connard. Euh, au pire, ils vont te voir comme un tricheur. Mais en plus, pour un connard, c'est chaud. Donc lui, il a vraiment été le vilain petit canard parce qu'au final, il a été pris pour un tricheur. Bah, ce qui est le cas. Et pour un connard, menteur. Tu vois, et ça c'est relou ça c'est vraiment relou on en vient au fait que sur mes réseaux j'ai demandé aux gens euh, l'avis euh, donc euh, sur Ricky Garra j'ai reçu quand même beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de questions enfin beaucoup de questions beaucoup d'avis donc euh, on va débattre un peu là-dessus parce que c'est très très euh... C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, moi, pour le coup, le dopage, j'y connais que dalle. Et en fait, j'ai jamais fait de recherche dessus parce que je m'en bats les couilles. Voilà. Au moins, le gros mot, il est dit, je m'en bats les couilles. Y a pas de... Je veux même pas savoir à quoi ça ressemble, comment c'est, pour... comment faut le prendre. J'ai pas envie de faire des recherches là-dessus parce que ça m'intéresse pas. C'est aux antipodes de, de ce que je vois. Moi, le sport, pour moi, c'est un amusement. Alors, certes, j'ai des capacités, donc euh, les gens me voient tous en compétition, mais moi, pas, en fait. Moi, c'est un amusement, je kiffe m'amuser. Et du coup, euh, je n'ai jamais fait de recherche et je ne ferai pas de, de recherche sur le dopage pour une vidéo. Mais cela dit, du coup, moi, j'ai mon petit avis et les gens aussi, ils ont leur avis. Donc, on va lire ça ensemble. Injustice, car ils sont majoritairement dopés aux games. Je, je suis assez d'accord. Alors, j'ai un avis un peu sur ça, parce qu'en fait, souvent... Euh, on dit que bah, les meilleurs, genre les meilleurs athlètes, c'est pas eux qui sont dopés, en fait. En vrai, c'est pas eux qui sont dopés. On dit que le dopage, ça va pas forcément te faire devenir une machine de guerre. Et je suis complètement d'accord. Parce que pour faire du crossfit à outrance, j'en fais pas à outrance, mais j'en fais une heure par jour. Et c'est des séances où je finis en PLS à chaque fois. Et bah du coup je me dis que je vois pas en quoi le dopage va me motiver à aller me tuer au crossfit, tu vois. Peut-être que ça va améliorer ma séance, mes qualités physiques pendant ma séance, mais dans tous les cas, ma séance, je vais devoir la faire, je vais devoir mourir dedans, je vais devoir m'ouvrir les mains, je vais devoir suer, je vais devoir respirer, je vais devoir cracher les poumons. Bah, donc, en fait, en soi, oui... Euh oui, ils sont peut-être tous dopés, mais ça leur enlève pas forcément le, leur qualité. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je pense que même si quelqu'un a été dopé ou a eu recours au dopage pendant l'année et après a, a tout fait pour se rendre clean le jour des tests, c'est pas ça qui, c'est pas ça qui lui enlèvera ses qualités physiques. Les mecs, c'est des armoires à glace. J'ai jamais vu un mec dopé, juste se dopé, dopé, dopé, je sais pas, et jamais faire de sport et s'entraîner, tu vois. Donc oui, c'est considéré pour moi comme de la triche. Mais c'est pas des Enfin, on peut pas leur enlever leur mérite, quand même, tu vois. Genre, moi, je sais que si demain, je me dopais, genre... Vas-y, va, je me dope, genre, tous les jours. Je sais même pas comment ça se passe. C'est comme un vaccin ou c'est tous les jours, je sais même pas. Je me dope. Est-ce que c'est ça qui va faire que je vais aller aux games Non. Genre, non. <rire> Il va falloir que je que je m'entraîne plus, que, que je fasse beaucoup plus de choses, que je mange plus sainement, tu vois Donc c'est, je sais pas, je j'ai jamais trop compris cette controverse sur le dopage. Euh, déçu et injuste, la compétition est tellement dure, certains athlètes méritants n'auraient pas pu s'exprimer. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est, oui, injuste dans le sens où il s'est fait prendre. Euh, je sais pas, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, parce que moi, j'ai un peu partagé. Il y en a qui disent, il faut voir ce qu'il a pris. Franchement, j'ai aucune notion, je pourrais même pas vous sortir un nom. De produits de dopants. Un ah nom, je sais même pas. Donc j'ai aucune notion. Pour tous ceux qui ont fait bac plus L, euh, dopage et euh, plus si affinité, dites-nous il y a quoi. <rire> On perdra moins de temps. Qu'il est moins malin que les autres parce que lui il s'est fait prendre. Ouais, moi je pense qu'il aurait... il a du mal faire les choses. Je sais pas, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une qualité Genre, est-ce qu'il y a des produits de dopants plus, quali... plus qualitatifs que d'autres pour que ça soit pas détecté dans le sang Genre, il y a des trucs comme ça C'est bizarre. C'est mérité, même si c'est pas égal envers certains autres athlètes. On vous voit. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Ah ouais, c'est sûr. Franchement, c'est sûr, certains. Oh là là. Je pense que oui. Je sais pas, enfin, c'est toujours plus facile de parler en fait. Et de dire ouais, ils sont dopés, ils sont pas dopés. Et ça sert à rien de rentrer dans un délire comme ça parce qu'en fait, occupe-toi de ton cul juste avant. Entraîne-toi, fais ton bis. Et puis s'il veut se doper, se s'il veut se doper, se on s'en tape. C'est pas ça le truc. Mais c'est vrai que oui, il doit y en avoir d'autres. Il y en a d'autres. Je me vois mal, je, je, je vois mal me dire qu'il n'y a que Ricky Garard qui, qui a chopé ça, tu vois. Mais il n'a pas été assez intelligent, ça c'est sûr. Euh, J'attends son retour pour juger. Ouais, ah, son retour au CrossFit Game, il va faire mal. Comme je disais en story. À mon avis, il a faim. Mais faim, mais d'une force incroyable. Il doit avoir faim de niquer des mères, tu vois. Il a vraiment, ça se voit qu'il a faim. Il s'est entraîné, tu vois. Il a les crocs là. <rire> C'est trop drôle. D'ailleurs, il avait fait, euh, en 2020, il avait fait tous les, les trucs de pré là. Et il s'était auto-situé euh, cinquième. Il avait dit que. Bah, qu'il était chaud déjà. Donc l'année dernière, c'était quelque chose. Et d'ailleurs, il a envoyé des messages euh, euh, à Matt Fraser en mode « Ouais, attends-moi, attends-moi » et tout. Alors là, il doit bien avoir le seum que Matt Fraser il soit parti. Franchement, moi, j'aurais le seum. T'attends 4 ans pour lui niquer. Pour le niquer, tu vois, 4 ans, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et... Bah, il s'en va. Il a dit qu'il allait revenir et prouver qu'il est le plus fort. Ouais, mais ben on l'attend. On l'attend gra grave. Pour l'exemple normal, surtout dans un sport santé. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que ça a été un mec qui, qui a servi d'exemple en mode de, Ah, vous voulez faire les malins avec le produit de dopant ben voilà. Voilà, c'est lui, il a fait troisième pas. Ça se trouve, il y a des gens ils sont payés là-bas. Il y a des gens qui sont corrompus, même. Ça se trouve, il y a des, des, des. Ils sont corrompus en mode Il lâche des gros billets pour laisser les gens. Pour, pour mettre des, des tests négatifs. D'ailleurs, ça me fait penser. Attends, c'est quoi la série que je regardais euh, je regardais une série coréenne Alors, en fait dedans il <rire> dedans, euh, y a un procureur et, euh, et il a dissimulé l'accident de voiture de quelqu'un et, euh, et derrière pour euh, faire taire des gens euh, il, a, il a dit euh, qu'il allait faire... Euh, il a il a balancé quelqu'un en disant que cette personne a été euh, pour euh, consommer des produits illicites et en fait cette personne là quand elle a fait les tests ils étaient négatifs mais bizarrement ils se sont transformés en tests positifs donc c'est pour vous dire que peut-être il y a des gens ils ont la main hein. peut-être ils ont la main longue pour euh, pour cacher des trucs comme ça hein. comme ses confrères à armes égales mais il a été banni vilain canard ouais bah ouais c'est ça c'est mérité, il avait dit lui-même qu'il ne respectait pas les athlètes qui... Ouais mais c'est ça en fait, en fait c'est ça, c'est ça. Mec déjà t'es un menteur, déjà t'es un menteur. Alors pourquoi tu vas passer pour un FDP juste pour faire le kick devant les caméras Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça C'est quoi ça Pourquoi tu fais ça <rire> Parce que si ça passe, ça passe. Mais si ça passe pas, bah voilà. Il s est, il, s est, il est vraiment passé pour un le plus grand des teubés. Je suis partagée. Tout le monde a le droit à une deuxième chance, mais il est vraiment trop arrogant. Oui, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ça, c'est sûr. Il a le droit de prouver qu'il est fort. Il va gagner cette année. Bah, en même temps, il n'y a plus de niveau. Enfin, il n'y a plus de niveau. Euh, comment il s'appelle l'autre, là? Euh, Noah Olson. Noah Olson. C'est une chèvre. C'est une chèvre, en fait. Parce que, je sais pas ce qu'il fait, mais il s'entraîne mal. Il y a un truc qui va pas parce qu'il il régresse. Et ça, c'est chelou. Donc lui, je sais pas si on peut l'attendre. Après tous les autres, ils ont vieilli, hein. Tous les autres ont vieilli, hein. Franchement, tous les autres ils ont vieilli. Bon après il y a, bah, évidemment, Willy George, on l'attend, hein. On, on, on l'attend, mais bon après c'est notre français, donc forcément on est tous derrière lui. Il n'y a pas de débat sur ça. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il va gagner, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je pense qu'ils se chargent tous plus ou moins, mais qu'ils savent quand arrêter pour ne pas être positif. Ça c'est sûr. Alors ça c'est sûr et certain. Doper un jour, doper toujours, je sais pas. Je sais pas. J'essaie de me mettre dans la peau d'une personne qui se doperait, est-ce que j'en serais accro Est-ce que c'est un produit, genre ce qui te fait devenir accro Si c'est le cas, c'est chaud. Si ça te fait pas devenir accro, je vois pas pourquoi ça serait dopé un jour, dopé toujours. Une exclusion à vie. <rire> il y en a, ils sont méchants. Oh là là, il y en a, méchants. Dans l'athlétisme, pour avoir fait de l'athlétisme pendant longtemps, dans l'athlétisme, il y avait du dopage à mort. Hein. Oh là, là Il y avait du dopage à mort. Et pour autant, les mecs, ils revenaient Après. Surtout les Américains. Alors les Américains, c'était les champions du monde. Euh, Dites-moi comment ça se passe euh, pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre avis sur cette superbe question du dopage Parce que c'est très très rare que j'en parle parce que je m'en tape le cul par terre du dopage. Cependant, euh, c'était cool d'aborder le sujet juste avant euh, les Open parce que Ricky Carr, c'est quelqu'un... Euh, il est aussi énervant qu'intimidant il est je sais pas moi c'est quelqu'un à la fois que je dénigre beaucoup et que je respecte énormément vous voyez ça là cette sensation où tu sais pas trop si t'es fan de lui ou si tu le détestes genre moi je suis fan de lui parce que c'est un mec il a, il a montré la persévérance n'importe qui banni pendant 4 ans se serait dit j'arrête J'arrête. lui il a dit quoi dit dès le début hein, il a dit je reviendrai je reviendrai beaucoup plus fort ça fait 4 fucking années qu'il s'entraîne le gars sans compète, alors nous ça fait bien un an et demi qu'on s'entraîne sans compète Mais lui ça fait quatre ans qu'il s'entraîne sans compète Donc à la fois je suis très très fière de lui et je suis fan de lui parce que je me dis Il inspire vraiment ça là, cette persévérance, cette résilience à repartir au combat et tout Et ça c'est rare chez les gens Et à la fois il me fait tiep un peu, il me fait pitié parce parce que que parce que les gens l'aiment pas que les gens pas et parce que bah parce qu'il aurait euh, il a fouté qu'il a fouté donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire euh, on va voir si Ricky Gar va éclater des bouches ou pas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine bye